Bonjour, on va regarder euh, comment euh, créer une fonction qui va nous permettre de calculer la somme de deux nombres. Donc on dit qu'en entrée on va avoir nos deux nombres, donc nos deux paramètres de la fonction. Ils vont être fournis à notre fonction qu'on va construire nous-mêmes, on ne va pas utiliser une fonction prédéfinie, et cette fonction va nous donner comme résultat euh, la somme de nos deux nombres. Donc en entrée deux nombres, en sortie un nombre. Alors on va prendre un environnement euh, de développement en ligne qui s'appelle euh, Online tdb.com alors on va faire un petit peu de ménage on va supprimer le commentaire on va gagner de l'espace on va voilà, zoomer un petit peu donc là euh, le programme par défaut on le fait fonctionner, ok, il faut choisir le langage donc langage C et donc notre langage fonctionne. Alors nous ce qu'on veut c'est une fonction qui nous permette d'afficher une somme donc, euh, bah, par exemple, on va se mettre dans ce printf. Et donc, ce qu'on veut obtenir, c'est une somme. Et euh, par exemple, donc, alors, première question. Euh, OK, ma somme, ça va être une somme qui va me, une fonction qui va me permettre d'additionner quoi Des nombres entiers ou des nombres avec des virgules Donc, on va décider qu'on va faire ça avec des nombres entiers. Donc, voilà. Donc, ma somme, par exemple, la somme de 10... Et de 6 qui doit être 16 hein. donc euh, il va falloir nous qu'on calcule euh, qu'on calcule plutôt qu'on définisse la, euh, la fonction euh, somme alors on va se placer ici alors la première chose qu'il faut qu'il faut dire quand on définit une fonction langage c c'est quel est euh, le type euh, donc euh, du résultat euh, ce calcul de nous sommes c'est qu'est ce que c'est donc nous, on a dit que c'est un nombre entier donc on dit que c'est un int. Ensuite on met le nom de la fonction ou euh, l'identificateur euh, de la fonction, et après, entre parenthèses, on va mettre les noms des, euh, des arguments. Alors Par exemple, on va dire qu'on a un premier nombre qu'on va appeler A, et un deuxième nombre qu'on va appeler B. Et ensuite, il va falloir, dans un bloc d'instructions, donc entre accolades, qu'on euh, place toutes les instructions nécessaires pour effectuer le calcul de A plus B. Alors, la première chose qu'on va faire, on va dire, on se donne une, une variable qu'on va appeler résultat, donc cette variable-là va contenir le résultat. Donc on fait notre calcul. Donc résultat égale a plus b. Ok. Et maintenant il va falloir qu'on indique dans la fonction que euh, c'est cette valeur-là qu'il va falloir qu'on donne, c'est cette valeur-là qui sera le résultat de notre fonction. Alors pour faire ça, on utilise un mot-clé du langage H C qui s'appelle return. Et derrière return, on met euh, l'expression euh, qu'il va falloir euh, retourner ici, nous ce qu'on veut retourner, donc c'est notre résultat, donc notre somme de A plus B alors on va faire un petit run pour tester si ça fonctionne et donc la somme égale, donc le %D il est remplacé par euh, la valeur euh, obtenue via cette fonction, par l'intermédiaire de cette fonction et on a bien le, le 16 qui est affiché alors quand on est arrivé à ce stade ça peut être intéressant de faire euh, d'autres essais, hein. par exemple je vais je fais un copier-coller de cette ligne-là. Puis on va dire, par exemple, si je fais la somme de euh, moins 5 et de euh, 18, admettons. Donc on va regarder ce que ça me donne. On refait euh, fonctionner euh, le programme. Et donc ça me donne « somme qui vaut 16 » et « somme qui vaut 13 ». Je rajoute un petit retour à la ligne pour ne pas avoir les résultats collés l'un à l'autre. Donc j'ai « somme » égale 16 et « somme » égale 13. » Donc on est parvenu euh, à notre résultat. Alors après on va regarder un deuxième cas, on va regarder le cas et maintenant si je veux euh, non pas euh, des nombres euh, euh, des nombres entiers mais euh, des nombres avec euh, des virgules. Par exemple, j'ai envie d'ajouter 10.1 euh, 10 admettons à 6.3. Euh, voilà, j'ai envie de faire ça comme calcul. Alors si je fais ça comme calcul, déjà en entrée, j'ai plus des entiers, je vais avoir des nombres à virgule. Et comme résultat, je vais aussi avoir un, un nombre à virgule. Donc il va falloir que j'adapte tout mon programme pour ça. Alors on va aller voir dans notre fonction somme. Donc c'est une autre fonction somme hein. qui va me retourner un nombre à virgule. Donc ça c'est le type du résultat. Euh, on va conserver le nom somme ou alors euh, pour se rappeler que c'est euh, avec des virgules on va l'appeler euh, somme f pour euh, float. Ici en entrée le premier paramètre c'est une valeur flottante, une valeur à virgule et le deuxième paramètre c'est aussi une valeur flottante donc aussi un nombre à virgule. Mon résultat il va également être de type float donc mon résultat il va être égal à quoi Il va être égal à la somme de la valeur du premier paramètre plus la valeur du second paramètre et on va retourner cette valeur là. Alors là j'ai changé euh, l'identificateur le nom de la fonction donc ici il va falloir aussi que je dise c'est une fonction que j'appelle sumf qui va me permettre de faire ce calcul on fait un petit run pour regarder si tout fonctionne bien alors là, voilà, j'ai oublié euh, tête en l'air de, de changer le format %d, j'obtiens un résultat tout bizarre Donc, euh, bah, c'est parce qu'ici il fallait que je dise que le format c'était pour %f pour un float et euh, normalement je devrais obtenir le bon résultat donc on vérifie voilà j'ai euh, donc la génère d'arrondi mais c'est pas grave donc c'est 16.4 donc c'est bien ça le, mon résultat euh, on peut aussi faire euh, par exemple une autre, euh, un autre essai ça c'est intéressant de faire plusieurs essais hein, quand on teste euh, quand on veut valider le fonctionnement d'une fonction donc là si je fais euh, 5.1 et euh, je l'ajoute à 6.3 j'ai bien 5 et 6 11.4 donc euh, bah, arrivé à ce stade, hein, j'ai réussi à, à construire une, une fonction qui me permettait de faire la somme de deux nombres entiers et euh, de me donner euh, le résultat final. Et pareil, une deuxième fonction euh, donc là, qui fait la même chose, mais avec des nombres euh, à virgule, donc, euh, et qui me permet également euh, d'obtenir euh, mon résultat. Donc Sur ce, euh, bah, je vais vous remercier pour votre attention, et, euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.